à tous, euh, voici votre horoscope pour la semaine du 8 au 14 juin, euh, je vous rappelle donc que vous pouvez euh, avoir des consultations hein, évidemment avec Zoé, avec moi, et il suffit de nous écrire, qu'il y a le live le mardi soir où on, je réponds avec Zoé à vos questions, euh, euh, donc le mardi soir 21h22h. Et puis nos réseaux sociaux, si vous voulez, euh, des petits posts euh, sur l'astrologie. Alors il y a euh, Instagram hein, euh, avec euh, le compte de Zoé.lafond, mon compte à moi euh, Chrysassof, euh, Facebook, euh, la page Facebook et euh, évidemment Twitter. Et je vais terminer avec le plus beau Ops Astro où on parle d'amour. bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine alors pour une fois on va ne parler que euh, d'une configuration parce que c'est une configuration importante qui met en jeu le soleil mars et neptune vous si vous voulez ça n'a pas euh, comment dire ce ne sont pas des dissonances hein, sur votre signe mais malgré tout comme neptune est impliqué eh bien euh, ça va toucher tout le monde, étant donné que c'est la planète du collectif, de l'universel. Hein. Alors, que va-t-il euh, se passer sous cette configuration euh, Pour vous, le Soleil est en Gémeaux, euh, Mars en Poisson est dans votre secteur 12, euh, Neptune aussi, hein, puisqu'il y a la conjonction euh, Mars-Neptune, euh, qui déjà euh, a, euh, si vous voulez, un côté extrêmement... Euh, manipulateur. Hein, euh, il se peut que vous vous sentiez hein, euh, manipulé par quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. Euh, mais bon, euh, le soleil s'en mêle et est au carré hein, de cette configuration et euh, vous pourriez avoir aussi l'impression qu'on vous raconte des bobards. Hein, parce que franchement, le soleil est en Gémeaux, c'est le signe de la communication, donc il y aura de l'information euh, à gogo. Il hein euh, faut dire que on est submergé hein, par les informations depuis euh, le début de l'année, euh, mais là euh, ça pourrait être encore pire euh, pour euh, X raisons. Hein Et en plus de ça, donc vous aurez vous le sentiment que ces informations ne sont pas toujours très justes. Donc comment vous dépatouillez euh, de tout ça Eh bien euh, en restant extrêmement vigilant, en faisant attention euh, à, à critiquer ce que vous entendez, euh, bref, euh, ne soyez pas dans la croyance. Deux bonnes journées, mardi et mercredi avec la Lune euh, en Verseau. Alors euh, bon, du coup là vous n'écouterez pas trop euh, ce qu'on vous raconte, vous serez un petit peu parti euh, loin devant, hein. vous aurez tendance à anticiper quelque chose euh, ou peut-être à faire des projets hein, tout simplement. Le projet, oui, pourrait être au premier plan. Et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine, on a une configuration, hein, une configuration qui implique trois planètes. Et euh, bon, alors deux d'entre elles sont en bon aspect avec vous et l'une euh, et, et le Soleil. Bon, c'est le Soleil, hein, c'est quand même euh, hyper important. Il est en Gémeaux, c'est votre secteur d'argent. Et je pense que vous allez euh, entendre parler d'argent, d'économie, euh, euh, de, de choses qui euh, euh, devraient rapporter, qui devraient relever l'économie, enfin... Toujours est-il que malgré tout, il euh, y a une dissonance, enfin une dissonance, une, une rencontre entre Mars et Neptune, qui n'a pas très bonne réputation, hein, elle a un côté manipulateur, euh, ou alors on fait des, des mauvais choix, euh, on prend des mauvaises décisions, c'est en bon aspect avec vous, donc ça ne vous concerne pas vous directement. Mais bon, euh, vous n'êtes pas né de la dernière pluie en général, les taureaux, hein, vous êtes extrêmement pragmatique. Donc euh, les discours que vous risquez d'entendre sur la question économique, hein, ou sur votre argent à vous, eh bien, euh, vous aurez tendance à trouver qu'ils ne sont pas euh, très justes, qu'il euh, y a des erreurs, ou peut-être qu'on veut vous faire croire hein, certaines choses, et que, bon, euh, ça ne passe pas. Hein. En tout cas, pour vous, euh, ça ne passera pas, vous mettrez des filtres, et je pense que vous aurez raison, parce qu'effectivement, il y c'est pas possible qu'il y ait pas un, un, un truc de manipulation dans l'air avec cette conjonction Mars Neptune et euh, la meilleure parade hein, pour ne pas se faire avoir, c'est euh, de rester un petit peu euh, en retrait, d'exercer votre esprit critique, euh, de parler avec des personnes qui ont peut-être pas les mêmes idées que vous, hein, en tout cas d'essayer de décortiquer un petit peu le discours pour voir, euh, pour démêler euh, finalement le vrai euh, du faux. Lundi sera une bonne journée. Vous démarrez bien la semaine. Hein, la lune sera en, en Capricorne et vous donnera confiance en vous. Hein. Alors justement, c'est important par rapport. Euh, à ce qui se passe ailleurs, que vous ayez confiance en vous et n'ont pas trop confiance dans les autres, enfin dans les autres. Je ne parle pas de votre entourage hein, évidemment. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine alors vous êtes directement concerné par une conjoncture qui je dois le dire n'est pas exceptionnelle. enfin elle est exceptionnelle euh, d'une certaine manière mais euh, bon vous vous je pense pas que vous en serez euh, ravi. alors le premier et le deuxième décan ne sont pas concernés peut-être la fin du second mais c'est surtout le troisième décan alors il y a une rencontre entre mars et neptune en poisson donc ça c'est en dissonance avec votre soleil hein, qui se trouve donc dans votre signe puisque c'est votre anniversaire et, et si vous êtes né en fin de semaine vous serez probablement beaucoup plus sensible à la conjoncture que, euh, que les autres et alors cette conjoncture, elle fait vibrer euh, Neptune, dont vous savez, euh, on parle, dont on parle souvent, euh, qui euh, peut vous fragiliser, qui peut euh, vous mettre dans une situation précaire parce que vous n'avez pas de boulot ou parce que vous changez, euh, vous avez des, des petits CDD, voyez vous voyez, vous n'êtes pas euh, dans une... Euh, euh, dans, dans quelque chose de vraiment stable. Et la conjoncture de cette semaine pourrait mettre beaucoup l'accent sur cette instabilité. Qui a pu être accentuée hein, par, euh, par ce qui s'est passé euh, récemment et, et peut-être que vous êtes donc euh, au chômage et que euh, on va vous faire des promesses ou qu'on vous a fait des promesses euh, par rapport euh, à certaines primes par exemple et que euh, ben, vous vous apercevez vous prenez conscience que euh, bah, ce sont de fausses promesses, ou alors euh, vous n'y aurez pas droit pour X ou Y raison, et bien entendu euh, vous trouverez cela euh, injuste. Euh, bon, ce que je peux vous conseiller, c'est euh, d'essayer de ne pas, euh, comment dire, de ne pas trop croire euh, à ce que vous entendez, s'il y a des promesses qui sont faites, euh, euh, bon. Euh, restez euh, vraiment très pragmatique. Mardi et mercredi devraient être de bonnes journées. Euh, la Lune sera en verso, c'est-à-dire qu'elle vous permettra euh, de vous mettre à l'écart, de prendre de la distance, euh, de regarder la situation d'en haut, hein, et donc de ne pas vous attarder sur les détails euh, qui fâchent. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, comme pour les autres signes, vous êtes marqué, peut-être un peu moins que les autres, par une configuration très spéciale. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Mars et Neptune, qui se fait en dissonance avec le soleil en gémeaux. Donc le gémeaux, pour vous, c'est votre secteur 12, donc il peut être question Bon, d'ennuis que vous accentuez par votre imagination. Euh, vous voyez les choses un peu euh, comme euh, avec une loupe, hein, quand euh, les, le soleil est en 12. Hein, c'est vraiment euh, bon, on ne voit que ce qui ne va pas et, et on le grossit. Heureusement, donc la conjonction Mars-Neptune qui va embêter beaucoup de gens euh, pour vous, elle est en bon aspect. Hein, ça, c'est quand même. Euh, alors, euh, elle est en bon aspect, mais il faut quand même se méfier de, de Neptune, parce que euh, certainement vous allez avoir euh, toute confiance en vos décisions, en vos actions, ou alors en ce que euh, on va vous dire, par rapport à ce qu'on a l'intention de faire, euh, pour vous aider, ou pour, euh, euh, pour arranger votre situation. Enfin bref, il euh, y aura quand même, euh, même si vous n'y êtes pas particulièrement sensible, ou, ou si euh, euh, naturellement vous remettez en question ce que vous allez entendre, eh bien il euh, y aura de la tentative euh, de vous faire croire certaines choses, de vous manipuler ou euh, euh, vous voyez, des choses pas très claires, pas très nettes. Hein. Mais je pense que euh, vous aurez, euh, comment dire, un œil euh, l'œil de l'aigle, hein, et que vous verrez très bien euh, ce qui se passe et que vous agirez en conséquence. Tout simplement, essayez de ne pas prendre de décision euh, cette semaine, enfin tant que Mars est conjoint à Neptune, il vaut mieux euh, ne prendre aucune décision et, et remettre tout ça à plus tard. Deux bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune euh, en Poisson. pour vous Cancer, c'est euh, un peu une liberté hein. euh, disons que peut-être vous allez vous échapper euh, de la réalité ou elle pas grâce à votre imagination justement hein. ou alors tout simplement vous avez vous aurez l'occasion de sortir de vous voyez de, de faire quelque chose d'un petit peu différent et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, il y a du spécial. Hein euh, disons qu'il y a une conjoncture qui va toucher tout le monde, étant donné que neptune est impliquée, euh, c'est la planète du collectif, de l'universel, et euh, Mars va être conjointe à neptune, tout ça en dissonance avec le Soleil en gémeaux. Alors le Soleil en Gémeaux, on en a déjà parlé, hein, il parle de vos projets, de vos attentes, des promesses que vous pouvez faire ou qu'on vous a faites. Hein. Il y a tout un côté, euh, comment dire, anticipation, vision du futur euh, euh, avec euh, l'influence des Gémeaux par rapport au Lion. Euh, donc ça, euh, je veux dire, ce Soleil là en Gémeaux, il est plutôt positif pour vous. Mais le problème, c'est qu'il est attaqué par Mars et Neptune qui se trouvent en Poissons. Et les Poissons, pour euh, le Lion, c'est un secteur euh, financier. Donc c'est euh, du côté de vos, des finances, de l'économie euh, en général peut-être, hein euh, que vous allez euh, constater que euh, des promesses ne sont pas tenues, euh, vous êtes déçus, hein, il y a de la déception dans l'air avec Mars-Neptune, et peut-être même vous pouvez vous dire que euh, on vous a manipulé. Hein, ou, alors est-ce qu'on n'est pas en train de le faire Aussi, hein, c'est possible donc, moi, je vous conseille vraiment euh, d'être le plus méfiant possible, hein, euh, sans verser quand même dans la parano, sans verser dans les théories du complot. Euh, vraiment, je crois qu'il faut euh, que vous, euh, vous soyez euh, euh, non pas... Euh, si méfiant, hein. c'est vraiment le mot euh, qui convient, parce que de cette manière euh, vous ne vous laisserez pas avoir euh, euh, par des promesses hein, qui pourraient vous être faites et qui euh, ne seront éventuellement hein, pas tenues. Dimanche euh, sera une bonne journée, euh, la lune sera en bélier, et donc vous aurez la niaque, hein, vous aurez la forme vous aurez envie peut-être de, de faire du sport d'aller faire une grande balade de, de toute façon il faudra que vous sortiez hein, vous ne serez bien que à l'extérieur vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors là, il y a une configuration, hein, elle n'est pas piquée des verres, hein, comme on dit. En fait, bon, euh, surtout pour le troisième e décan, hein, les autres décans ça va, il euh, euh, y a plutôt même des, des bons aspects. Mais alors, ceux qui reçoivent Neptune, hein, euh, on en parle souvent, hein, il se trouve que Mars arrive pour s'accoler à Neptune, ils vont former ce qu'on appelle une conjonction, Hein, mars va passer devant neptune et euh, bon après elle rentrera en bélier euh, fin juin mais pour l'instant donc elle est en poisson et elle va vers neptune tout ça euh, sous le regard euh, du soleil en gémeaux qui n'est pas euh, du tout dans le, dans le qui est dans le collimateur hein, du, des poissons donc euh, c'est une conjoncture difficile pour vous euh, euh, dans la mesure où euh, vous aurez vraiment le sentiment Peut-être d'une trahison, peut-être d'une euh, manipulation ou de quelque quelqu'un essaye d'avoir euh, du pouvoir sur vous, la mainmise sur vous. Euh, vous ne vous aurez vraiment l'impression d'être dans un panier de crabes, hein, on peut dire. Alors est-ce que ce sera votre boulot euh, Parce que bon, le soleil est dans votre secteur. Euh, de carrière, hein, quand même, étant 10 hein, au milieu du ciel. Euh, donc, est-ce que ça peut toucher votre carrière euh, C'est possible, hein, mais il y a aussi l'aspect relationnel, quand même, puisque Mars et Neptune s'opposent à vous. Donc, il se peut que vous soyez manipulé par euh, euh, quelqu'un de proche euh, ou que vous vous sentiez manipulé euh, euh, parce qu'on vous a fait des, des promesses et qu'elles euh, ne sont pas... Tenue. bon conseil hein, vraiment utiliser votre esprit critique il est très fort chez les vierges donc ça peut être vraiment une très bonne défense contre cette conjoncture vous démarrez plutôt bien la semaine hein. ce sera un peu moins bien en fin de semaine mais euh, donc toujours pour le troisième décor mais donc lundi la lune euh, en capricorne vous verra plutôt fier de vous vous sentirez bien dans votre peau euh, peut-être euh, votre image vous plaira et plaira aux autres donc bon ce sera une bonne journée Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine il y a une, euh, vraiment une configuration planétaire un petit peu difficile, hein. sur le plan général, je dis pas que vous elle va euh, avoir une, une euh, disons une influence, enfin j'aime pas tellement le mot influence, mais elle, elle représente pas quelque chose de, de particulier pour vous, c'est particulier euh, d'une manière générale. Hein. Alors, il y a le Soleil qui est en Gémeaux, qui est très bien placé par rapport à vous, hein, qui qui parle bon de euh, peut-être d'évasion, peut-être que vous allez parler de vacances, je ne sais pas. Euh, mais il se trouve que euh, il y a une autre configuration qui est en, en dissonance avec le Soleil. C'est une rencontre entre Mars, hein, planète d'action, de décision, et Neptune, la planète du flou. Donc euh, bon, si vous avez une décision à prendre hein, et ça se passe dans votre secteur du travail donc si vous avez une décision à prendre dans ce domaine et eh ben vous ne saurez pas quelle décision prendre parce que euh, bon il euh, n'y aura pas de euh, disons de consigne clairement établies, ou alors euh, vous aurez l'impression euh, tellement vous avez de travail que vous n'aurez jamais le temps de faire tout ce que vous avez à faire mais il peut aussi y avoir si vous travaillez en entreprise par exemple euh, si vous avez repris le, le boulot et eh bien euh, vous pouvez avoir le sentiment d'être un petit peu manipulé hein. Donc euh, je crois qu'il faut vous défendre tout simplement que si vous sentez que quelqu'un essaye de vous faire croire ceci, de vous faire croire cela, vous le sentirez hein, parce que vous avez euh, du nez quand même euh, bah, à ce moment-là euh, vous lui demandez des explications, hein, euh, au lieu de d'écouter de, de, et de euh, comment dire de ne pas réagir, vous demandez euh, le pourquoi du comment. Mardi et mercredi, et voilà deux bonnes journées avec la Lune du Verseau, Bon alors euh, vous aurez euh, peut-être du plaisir euh, euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit du plaisir pour vous, euh, euh, ou parce que vous serez avec vos enfants, enfin, vous voyez, il y aura quelque chose d'un petit peu joyeux, euh, euh, à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas et voilà ce sera de bonnes journées. Scorpion et Ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est peut-être vous qui serez le moins euh, touché par euh, cette conjoncture très spéciale euh, de la semaine euh, qui euh, réunit euh, Mars, qui est votre planète maîtresse, hein, euh, et Neptune, hein, en bon aspect avec vous, hein, vous avez vraiment de la, de la chance, et euh, qui place ces deux planètes en dissonance avec le Soleil le Soleil en Gémeaux, donc dans un secteur euh, financier de votre thème, euh, qui est aussi un, un secteur de transformation, c'est-à-dire que, bon, euh, c'est une chose que vous savez faire, hein, transformer le négatif euh, en positif et inversement, hein, le positif en négatif aussi. Euh, mais alors, je ne sais pas s'il sera question de ça euh, cette semaine. Je pense que sera plutôt euh, la dimension économique, euh, financière, qui sera au premier plan, avec euh, pour vous une déception. Hein, euh, Mars-Neptune, même si c'est bien placé, il euh, y a à côté, euh, on m'a promis ceci ou cela et je suis euh, déçue. Bon, euh, peut-être, peut-être que vous aviez vu clair auparavant et que vous n'aviez pas cru à ses promesses, et c'est probablement pourquoi cet aspect est en harmonie avec vous. Vous vous direz, oh, bon, ça je, je savais bien que ce serait comme ça, à moi on ne l'a fait pas, et c'est vrai que c'est très difficile de mentir à un Scorpion, or il y a eu certainement du mensonge, et c'est ce dont euh, vous devriez normalement vous apercevoir cette semaine, mais uniquement si vous êtes du 3e décan, hein, parce que bon, ça aura des échos chez les autres, hein, mais disons qu'ils seront moins, euh, moins touchés, moins sensibles à cette configuration, alors que pour vous, elle est vraiment, elle est en aspect direct avec vous. Vendredi et samedi, la lune des Poissons vous mettra très à l'aise avec les autres. Plus que d'habitude, vous serez à l'aise aussi avec votre image, avec ce que vous porterez. Avec bon, vous vous sentirez valorisé hein, sur d'une manière ou d'une autre. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est pas forcément du gâteau mais je suis sûr je vous connais vous allez arriver à tourner les choses en positif et c'est ce qu'il faudra faire hein. je vous le dis tout de suite plus vous serez positif sans ignorer bien évidemment la réalité et mieux ça se passera le soleil est en Gémeaux il est face à vous donc ça vient pas de vous hein. ça vient de l'extérieur ça vient des autres ça vient euh, bon des informations que vous pouvez entendre euh, de ce que les commentateurs peuvent dire de l'actualité et à côté de ça nous avons une euh, conjonction une rencontre en poisson entre mars et neptune et alors ça franchement ça n'est pas du tout un bon aspect pour ceux du troisième décan vous allez le sentir je dis pas qu'il y aura forcément des événements mais vous aurez euh, le sentiment euh, qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, euh, vous pourriez aussi euh, être obligé de mettre la clé sous la porte euh, pour votre euh, si vous avez une affaire si vous êtes indépendant etc euh, il y a un côté et alors vous vous vivrez ça euh, plutôt euh, pas bien hein donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être positif parce qu'en fait bon cet aspect ne va pas durer hein, et euh, vous êtes quelqu'un de terriblement constructif vous avez de très bons aspects qui vont arriver à la fin de l'année donc gardez confiance ça c'est vraiment mon conseil de la semaine il faut garder confiance même si la situation actuelle ce qu'on vous dit ce que vous entendez enfin bref même si tout ça vous met en perte de, de confiance, en perte d'assurance, ce sera transitoire, ce sera passager et euh, vous allez avoir pendant des années un bon aspect de, de Saturne qui va vous permettre de construire ou de reconstruire hein, suivant euh, ce qui s'est passé euh, pour vous. Peut-être simplement que, peut que vous êtes au chômage, que vous avez perdu votre job, Eh bien vous en retrouverez un autre une bonne journée dimanche hein, avec la lune du bélier et, et, et pour vous sagittaire alors c'est la garantie euh, de pouvoir faire de l'exercice de pouvoir aller vous balader de, euh, de faire des choses qui vont vous qui vont être un vrai plaisir pour vous et je l'espère pour vos proches Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, euh, ben vous êtes euh, plutôt euh, bien, bien servi, Enfin, en tout cas mieux que votre voisin Sagittaire, euh, ça c'est sûr. Il euh, y a une conjoncture difficile, hein, euh, il se trouve que bon, le soleil est en Gémeaux, vous le savez, euh, c'est votre secteur du travail et de la forme. Hein, et euh, voilà, il est attaqué euh, par une conjonction, c'est-à-dire une rencontre, entre mars et neptune en poisson alors fort heureusement mars et neptune euh, sont en bon aspect avec vous euh, capricorne du troisième des camps, hein. donc euh, quelque part euh, vous vous savez très bien vous avez anticipé ou en tout cas vous aviez en tête que euh, euh, les promesses qu'on a pu vous faire euh, ce que vous avez pu entendre euh, euh, aux informations et tout ça euh, vous saviez quelque part que c'était du pipeau, que euh, euh, soit vous n'auriez pas droit aux aides euh, on, dont on vous a parlé euh, bon ou, ou alors euh, c'était des promesses pour euh, calmer euh, la situation enfin bon toujours est-il que euh, voilà vous, en tout cas, vous y voyez clair, c'est ça qui est important. Euh, vous ne vous laissez pas avoir, euh, bon, euh, par des beaux discours, euh, par euh, euh, faits par euh, ceux qui nous dirigent. Hein. Vous avez vraiment, euh, euh, je veux dire, euh, hein, euh, du discernement. Voilà, je cherchais le mot, vous avez du discernement. Et c'est valable aussi sur le plan personnel, hein, parce que c'est possible que cette configuration est, euh, bon, euh, si vous voulez que vous vous aperceviez que l'un de vos proches vous a raconté des bobards, bon, quelque chose de pas grave du tout, mais euh, pour vous qui avez un sens des valeurs euh, important, euh, hein, ça peut prendre une certaine importance. Alors précisément, vendredi et samedi, la Lune va être en, en poisson, euh, donc a priori elle est en, en bon aspect avec vous, euh, sauf, bon, elle va passer évidemment, elle va être en conjonction avec mars et neptune en dissonance avec le soleil et disons que c'est peut-être justement euh, autour de ces deux jours là que euh, euh, les choses vont se passer ou que vous allez prendre conscience mais bon à mon avis vous êtes déjà euh, très conscient mais peut-être que vous aurez simplement la confirmation voilà, de ce que vous pensiez Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, euh, euh, comme euh, tous les autres signes, vous êtes soumis à une configuration, euh, bon, que on verra pas très souvent, enfin j'espère. Euh, donc il y a, euh, bon, le Soleil en Gémeaux, ça c'est euh, comme tous les ans euh, à la même époque, et c'est plutôt bon pour vous, hein, parce que c'est valorisant. Sauf que il est en dissonance avec Mars et Neptune qui se trouvent dans votre secteur d'argent et qui vont être en, en conjonction pendant quelques jours, hein, pendant plusieurs jours, euh, vous mettant, enfin indiquant que euh, votre situation matérielle n'est peut-être pas euh, aussi formidable que ça. Hein, et que euh, bon, peut-être, alors soit vous avez trop dépensé, Soit euh, la, la crise hein, a des effets sur vous et, et, et vous avez perdu euh, beaucoup, euh, soit alors vous, vous avez acheté quelque chose euh, et vous vous êtes fait avoir parce que euh, ça ne correspond pas du tout à ce que, à ce que vous vouliez. Hein, euh, disons que euh, cette conjoncture, elle peut à la fois agir euh, sur le plan personnel, en, en, donc en, en créant, euh, vous voyez, euh, un souci vraiment euh, par rapport à quelque chose que vous avez acquis, euh, mais elle peut aussi avoir euh, de l'importance sur le plan euh, général euh, et euh, justement dans le domaine économique. Hein, on est toujours dans dans dans, dans l'argent. Hein. Euh, en conséquence, mon conseil, euh, bon, c'est euh, euh, bah euh, d'être le plus pragmatique possible, d'essayer bon, de ne pas dépenser, de ne pas distribuer votre argent comme vous le faites souvent parce que vous adorez faire des cadeaux, vous êtes très généreux hein, avec votre argent, ça on ne peut pas, euh, à moins d'un ascendant euh, en terre, hein, euh, on ne peut pas vous reprocher euh, d'être radin. Une bonne journée dimanche avec la lune euh, du bélier, vous serez euh, euh, un peu monté sur ressort, un peu, euh, euh, mais très dynamique, hein, c'est-à-dire que bah, vous aurez envie de faire des choses et que euh, bah, vous saurez entraîner euh, ceux de votre entourage euh, à votre suite, hein, et ce sera une, une journée où, où, où vraiment très bien occupé, il euh, n'y aura pas de temps mort. et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine, hein, c'est un peu sa euh, cafouille, hein, on va dire. Alors, ça ne concerne pas ni le premier ni le deuxième décan qui se portent ma foi plutôt bien et qui seront plus spectateurs hein, de ce qui va se passer euh, comme tous les autres premiers et deuxième décan des, euh, des autres signes, parce que là, euh, vraiment, l'accent est mis sur le troisième décan. Euh, le soleil en gémeaux euh, va occuper euh, le troisième des camps et euh, va se heurter à mars et neptune qui euh, vont former une conjonction dans votre signe donc dans votre troisième des camps cette rencontre mars neptune forte heureusement elle n'a pas lieu très souvent hein, c'est les un an et demi deux ans et, et là bon malheureusement elle est euh, elle se fait au moment où le soleil traverse les gémeaux donc euh, disons qu'il y a des paroles des informations des promesses qui euh, ne seront pas tenues vous aurez l'impression vraiment d'avoir été floué euh, ou alors c'est vous qui aurez cherché un petit peu à à grenouiller et euh, ça ne passera pas. Hein. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ce que vous devez faire, c'est euh, essayer de garder une pensée positive, de ne pas vous laisser influencer par euh, euh, ce que vous disent ou ce que font euh, vos proches, hein, puisque le, les gémeaux représentent votre entourage proche, votre famille. Euh, si on essaye de vous manipuler, de vous faire... Euh, penser d'une certaine manière, ou de vous faire agir d'une autre manière, euh, surtout, euh, euh, ne, ne donnez pas prise, hein. euh, faites votre poisson, c'est-à-dire hein, vous glissez euh, entre les mains euh, des autres. Hein. C'est vraiment le moment euh, de faire votre poisson et de ne pas vous laisser euh, ni manipuler ni influencer eh bien vous débarrez bien la semaine parce que déjà la conjoncture ne sera pas encore tout à fait euh, exacte et la lune euh, du capricorne sera plutôt sympathique et surtout très amicale donc vous pourrez compter euh, sur l'aide de de vos alliés euh, professionnels si vous avez euh, bon un petit un incident dans ce domaine ou alors sur vos amis euh, euh, que je vous conseille de, de contacter parce que vous passerez un bon moment avec eux je vous souhaite une très bonne semaine euh, si vous voulez encore plus d'astrologie vous allez sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine ou alors vous m'appelez au 32 10 à très vite